savoir qu'après mon AVC je n'étais plus capable d'écrire parce que je souffre d'une aphasie avec dysyntaxie et agrammatisme et euh, ne sachant plus écrire je me suis dit bon ben je vais le dessiner c'est la seule solution pour témoigner en écrivant des petites phrases très très courtes et euh, comme je suis professeur d'art plastique forcément ben, le dessin c'était naturel c'était Spontanée. et surtout c'est un des premiers trucs qu'on a vérifié quand j'étais en soins intensifs est ce que je sais toujours dessiner et quand on a vu que c'était le cas bon ben c'était euh, c'était une bonne nouvelle j'ai continué à m'entraîner et puis quelques mois après j'ai commencé à mettre ça sur le papier à partir du moment où je me suis lancé dans le projet j'ai commencé à dessiner euh, à chaque fois que j'avais des pauses en rééducation et euh, bon après hein, compte tenu des moyens je pouvais vite tombé à court de, de matériaux, donc euh, c'était assez aléatoire, mais l'idée c'était travailler et dessiner le plus possible parce que c'était une auto éducation que je me suis imposée à moi-même et j'avais l'impression que si j'arrêtais tout d'un coup, euh, j'allais euh, reperdre ce que j'étais en train de réacquérir. Donc euh, c'était euh, devenu un peu une mission, continuer à dessiner pour, euh, pour euh, me rééduquer en parallèle de ma propre rééducation quand j'étais hospitalisée. Euh, à l'hôpital, j'avais juste un petit style lobby et un bloc de dessin. Et quand j'ai commencé à être hospitalisée en centre de rééducation, j'ai tout ramené de la maison. Donc j'avais pris mes pastels, mes aquarelles. Et, euh, et puis en fait, ça ne correspond pas à ce que j'aime faire. Donc en fait, je me suis stabilisée sur ce qui me paraissait le plus simple. Un crin à papier, une gomme, un feutre noir fin, un marqueur noir et un carnet à dessin tout simple parce qu'en fait dans ce livre tout est fait à la main il n'y a rien qui a été retouché à ordinateur. Euh, tout est fait euh, de manière artisanale avec un premier crayonné puis repassé puis ancré puis gommé donc euh, ça a été très long à faire et ça représente plus de 2000 dessins euh, faits tous à la main sur, euh, sur deux ans et demi j'ai choisi de faire ce livre au départ enfin ce projet au départ pour mon fils, parce qu'à l'époque, quand j'ai fait mon AVC, il avait 14 mois, et du jour au lendemain, je suis partie, pendant 5 mois, c'est vu en pointillé, et je me suis dit, je veux lui raconter ce qui se passe, je veux qu'il comprenne pourquoi maman est plus à la maison, et euh, quitte à ce que ça mette des années, ce qu'il le comprennent il fallait qu'il y ait une, une trace papier que j'oublie pas et euh, ben, j'ai décidé de raconter ça pour lui puis de fil en aiguille ça a pris un peu de l'ampleur sur, euh, sur Instagram et euh, je voulais enfin je me suis improvisé témoin parce que c'était pas du tout le projet initial euh, parce, que, parce que finalement je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de sensibilisation pour les jeunes AVC en France alors que euh, tous les ans il y a à peu près 140 000 AVC et on est 30 000 jeunes AVC, euh, c'est-à-dire avant 60 ans, donc euh, du bébé jusqu'à l'adulte, on, on représente quand même 30 000 personnes et on ne parle pas de nous, on existe pas, on a tendance à être oublié, et puis surtout il y a plein de stéréotypes euh, comme quoi, quand on fait un AVC, ben, on est c'est un vieux monsieur euh, qui est euh, alcoolique, en surpoids, sédentaire. Mais non, moi je coche aucune de ces cases là, donc, euh, donc je voulais raconter qu'il y a une autre facette de l'AVC que les gens ne connaissent pas. J'ai choisi de faire quelque chose d'un peu drôle. Parce qu'en fait, c'est la réalité. Euh, rien n'est romancé dans ce, dans ce livre. Tous les gens dont je parle existent pour de vrai. Toutes les situations racontées sont 100% vraies. Et puis, bah, parce qu'en fait, c'était pas grave. Moi, comme j'ai dit au neurologue qui est venu m'annoncer mon AVC, euh, et, enfin, la première phrase que je lui ai dit, c'est « Ah, c'est que ça ben, !» c'est cool. Et, et, euh, et il n'a pas compris. Je dis « Ben non, mais je ne suis pas morte, donc c'est cool. Et, et c'est une vraie phrase que j'ai dit, qui l'a décontenancée d'ailleurs, mais c'est vrai, enfin, j'étais pas morte, donc en tout cas je l'ai bien, quoi, j'allais pas non plus pleurer sur mon sort, je savais ce qui allait arriver par la suite, je savais qu'on remontait pas la pente d'un AVC aussi vite, donc pourquoi pleurer sur son sort alors qu'en réalité, fallait voir le versant positif, c'était pas si grave en réalité et un chiffre qu'on ne connaît pas trop en France et qui n'est euh, qu pas diffusé réellement, c'est qu'en France, la première cause de mortalité féminine, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le cancer du sein, c'est l'AVC. C'est la première maladie qui, euh, qui touche la population féminine, euh, quel que soit l'âge. Donc c'est important de le rappeler et de, et de vraiment démonter tous ces clichés qui associent ça surtout à, à une maladie d'homme, ce n'est pas vrai. Je continue à dessiner aujourd'hui parce que dans le livre, tout n'est pas raconté. Il a fallu quand même synthétiser des épisodes, sinon il aurait fait <rire> plusieurs centaines de pages supplémentaires. Et, euh, et oui, je continue de dessiner parce que le livre la raconte mes cinq premiers mois en centre d'éducation. Mais en réalité, maintenant, ça fait presque... Ans donc j'en ai encore beaucoup de choses à raconter et, euh, et j'ai été obligée d'amputer de, de, de, certaines parties, mais en réalité il s'est passé des choses tellement drôles dans ce centre de rééducation à raconter. Et puis après, il y a la sortie du centre de rééducation qu'il va falloir que je raconte, et l'hôpital de jour et le retour au quotidien. Et qu'est-ce que c'est être une personne dite de 30 ans dans une vie quotidienne où rien n'est adapté et puis après comment on fait pour retravailler quand on a 30 ans et qu'on a un avc donc il y a encore vraiment beaucoup de choses à raconter et oui donc je, je vais continuer à les dessiner parce que toute façon il faudra quand même que je continue à raconter à mon fils mmh. <rire>